Euh, donc là c'est parti et bien, en tout cas bienvenue à toi Olivier merci d'en tout cas encore une fois je te le redis je te l'ai dit dix fois je pense mais merci à toi d'avoir accepté l'invitation ah j'ai l'impression d'être Justin Bieber je te jure <rire> <rire> <rire> à, toi à la fin et, euh, et <rire> Et Céna Gomez, tu me demandes son numéro Non, je, je garde son numéro, par <rire> contre. Euh, je, je garde les bons plans. <rire> <rire> ah, merde. Ok. Non, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est cool. Euh, donc, comme je te disais tout à l'heure en off, j'ai quand même pas mal d'élèves qui me parlaient d'Amazon et je trouvais intéressant de faire intervenir un expert. Là, pour le coup, je te qualifie quand même d'expert dans le domaine vu l'expérience que tu as. Et, et ce qui m'a attiré et intéressé de, de t'interviewer, c'est que es de, de, de tu es quelqu'un de toi-même. Tu ne pas et j'aime beaucoup ta pédagogie. Donc, je me suis dit bah, pourquoi pas de chapeauter les yes. Donc, euh, donc voilà, donc on va parler d'Amazon, Amazon FBA. Euh, et je te laisserai alors, pour le coup bah, te présenter Olivier. Ok, pas de souci. Oui. Je vous me... ouais. T'as tout le monde est là Ouais. Donc, tu peux te présenter si tu le souhaites. Ah oui, d'accord. J'ai pas... <rire> pas compris. J'ai pas compris qu'il fallait rentrer en direct. Tu, <rire> là, tu peux, tu peux. De toute façon, après, on va faire questions-réponses avec les questions dans le chat. Mais tu peux, tu peux te présenter quand tu le sens. D'accord. Bon, euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc mon prénom c'est Olivier, mon nom de famille c'est Alain avec deux L. Je tiens à le préciser parce qu'on m'appelle tout le temps Alain. Euh, <rire> moi à la base, donc j'ai commencé sur Internet en 2009. Donc là, ça fait euh, 10 ans, là, pratiquement jour pour jour. Et euh, donc juste à la fin de mes études, euh, je me suis lancé sur Internet et principalement sur les places de marché. Euh, parce qu'à l'époque, on n'avait pas vraiment de connaissances dans le, dans le SEO ou dans la création de sites Internet. Et je me suis lancé avec un, un, de, mes, un de mes anciens potes. Euh, oui, je dis ancien parce qu'il bon, s'est passé des trucs depuis, mais euh, bref, on s'est lancé donc en 2009 et principalement sur les places de marché parce que c'est que ça avait un, un, un concept qui était quand même plutôt intéressant. Pas besoin forcément de SEO, tu avais déjà des clients qui étaient déjà présents mmh. et, euh, et donc on s'est lancé euh, sur eBay, la Fnac, euh, Price Minister, Pixmania à l'époque et Amazon évidemment mmh. et un peu plus tard sur Cdiscounts. Okay. Et, euh, et donc, ça, ça a commencé relativement gentiment. J'ai fait une vidéo comme ça, où j'avais dit que c'était bien parti. En fait, j'avais regardé après les, les chiffres et non, Pendant trois, quatre mois, j'ai quand même pas mal galéré. On ne faisait pas trop, trop de ventes. Et au bout de 4 5 mois, ça a commencé à, à venir gentiment. Et, euh, et au bout de ouais, 5, six mois, on a commencé à générer on à peu près une trentaine de ventes par jour, ce qui n'était pas trop trop mal avec un panier moyen à 20 euros. Donc, on faisait à peu près 600 euros de chiffre d'affaires par jour, donc équivalent à peu près de 18, 20 000 euros. Et on a maintenu ça la première année. Puis après, on a commencé à accélérer un peu plus. On a développé de plus en plus Amazon. Et euh, au fur et à mesure du temps, bah, ça a commencé à prendre pas mal d'ampleur. Puisqu'arrivé aux alentours de 2012-2013, on était au million d'euros de chiffre d'affaires. On était plutôt, euh, plutôt bien. Et, euh, et ce qui était assez intéressant, c'est que de fur et à mesure, tout, tous les ans, la partie Amazon commençait à prendre de plus en plus de, de parts de marché. On a commencé peut-être avec 25% du chiffre d'affaires. Et tous les ans, ça prenait 5 points. Et on a fini en 2017, donc on va dire la fin de 2017 qui a été la dernière année complète pour moi avec mes sociétés. Oui. Euh, on a fini à plus de 90% du chiffre d'affaires sur Amazon. Donc, c'était vraiment un truc de dingue. On avait euh, quasiment, on faisait plus d'un million euh, sur Amazon et on faisait, pff, ben, on faisait 100 ou 200 000 sur tous les autres réunis. Donc, euh, grosso modo, c'était un truc de dingue. On a fait beaucoup plus sur, sur Amazon mm -hmm. et ce qui s'est passé, donc 2018, euh, fin 2017, j'ai commencé à avoir des, des petits soucis avec mon ancien associé mm -hmm. et 2018, on, euh, on s'est séparés et on, je lui ai revendu mes deux sociétés principales parce que j'avais deux sociétés principales qui, euh, qui étaient pareilles sur les places de marché. Et puis aussi, on avait des sites internet qu'on avait développés au fur et à mesure du temps. Et fin 2018, j'ai euh, décidé de, de, de, de bah, partager un peu mes connaissances en, en, en tant que formateur. Je crois qu'il y en a pas mal qui me connaissent ici, donc du coup, euh, j'ai ouvert ma chaîne il y, a, il y a un an pile poil et euh, je l'ai vraiment focalisé sur Amazon. Et depuis, bon, j'ai ouvert un, un programme en juillet pour, pour, la, pour aider à, à vendre sur Amazon. Mm -hmm. Et les choses se passent plutôt bien puisque là, on, on approche des 1000 membres sur le, sur le programme. Donc, on a à peine un an puisque ce serait de, dans deux mois, donc en dix mois. Et la chaîne YouTube se développe bien, parce qu'on est à 33 000, euh, 33 000 abonnés pour quasiment 4 millions de vues. Donc, on est, on est plutôt pas mal. Et en parallèle, c'est une question qu'on me pose souvent. Je continue ce que je disais à Romain juste avant de, de, de commencer le, le live. Euh, moi, je continue évidemment. J'ai repris les boutiques Alors, en septembre 2018. J'ai refait, refait plusieurs, plusieurs boutiques. Je dis bien plusieurs, parce qu'il y en a une qui est facile à trouver, mais j'en ai, ai d'autres sous d'autres sociétés parce que je être un peu discret maintenant ouais. et je développe maintenant de plus en plus le SEO, donc euh, des sites les sites satellites pour, euh, pour développer l'affiliation, parce que je fais pas mal de l'affiliation bah, de depuis 3-4 ans, et euh, les ventes donc pour aider euh, à booster les, les ventes sur Amazon en, en générant du trafic externe. Mmh. Bon, ces stratégies qui sont un petit, peu, un petit peu complexes, mais qui sont vraiment très performantes. Mmh. Et donc voilà, maintenant, je suis plutôt… Euh, bon, je reste toujours vraiment spécialiste Amazon, mais je me, je me diversifie un peu aussi dans le, dans le référencement naturel parce que euh, ça aide quand même bien pour euh, ne pas être dépendant que d'Amazon et également pour pousser ses annonces sur Amazon, pour faire simple. D'accord. Voilà. Ok. Parce que là, il y a une question dans le chat, mais une question que moi, j'aimerais te poser, c'est quand tu étais à peu près 90-95 de ton chiffre d'affaires sur Amazon en 2017, tu n'avais pas peur que, parce qu'Amazon, ils peuvent te fermer ton compte ou faire un truc, tu n'avais pas peur de ça à ce moment-là Non, ça, ça c'est une ça. question qui revient très souvent. Et euh, tu vois, euh, j'ai 1000 membres de mon programme et dans mon groupe, j'ai à peu près 2500 membres. Déjà, les personnes qui se font fermer leur compte, sincèrement, je peux les compter sur le doigt d'une main, il y en a eu très, très peu. Et à chaque fois, ils avaient fait une connerie, à chaque fois. C'est-à-dire que moi, je leur dis, il y a des règles à respecter. Moi, j'utilise une stratégie de marque. Ça veut dire qu'en gros, c'est une stratégie qui est un petit peu complexe à mettre en place au début. Mais par contre, après, il y a beaucoup, beaucoup d'avantages. Donc, en gros, on va trouver des, des produits qui fonctionnent bien. Mm -hmm. On va se différencier en essayant d'apporter une meilleure expérience client ou une différenciation au niveau du produit. Mais surtout, on va le faire sous une marque. Donc ça, c'est pareil. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est compliqué, mais c'est relativement simple de, de, de le faire. Et ensuite, on va créer nos produits sous nos marques et on va les vendre sur Amazon sous nos propres marques. Mmh. Ce qui fait que derrière, on ne peut pas avoir de personnes qui vont se venir se greffer sur nos annonces où on va pouvoir les dégager relativement facilement. D'accord. Ce que euh, le problème de, de, de, de, comment dire, de fermeture de compte, il est souvent lié à différents éléments. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo YouTube il n'y a pas très longtemps. Ça va que tu ne l'as pas vu parce que sinon, tu ne poserais pas la question d'ailleurs. Tu mais c'est… Ça fait pas mal quand même. Et je donne les cinq trucs pour te faire fermer les comptes, faut faire, il y a cinq trucs qui sont très redondants. C'est le dropshipping. C'est tout ce qui est hijacking, donc aller sur des annonces des autres, vendre des produits de marque ou des licences où tu ne vas pas avoir d'autorisation ou expédier par le vendeur. Donc Quand tu expédies tes produits, là, tu t'exposes à beaucoup plus de risques. Mais avec ma stratégie, moi, je dis que expédier par Amazon mes propres produits. Donc, je ne vais pas aller chercher un nouvel fait ailleurs. Ah, sincèrement, le risque est quand même vraiment très faible. Tu vois, Il, euh, moi, j'ai en dix ans, j'ai une ou deux alertes parce que des fois, ça m'arrivait de faire un peu le con. Forcément, mm -hmm. quand tu arrives dans le top vendeur, des fois, tu fais des trucs qui sont pas forcément. Alors enfin, moi, mes problématiques arrivaient, c'est que je piquais souvent les photos de mes concurrents. Je piquais les photos et je les modifiais un peu. Sauf que comme j'avais mes concurrents qui étaient encore plus gros que moi, eh ben, eux, ils avaient encore plus de poids pour Amazon, ce qui fait que des fois, euh, je prenais des petites alertes, mais rien de, voilà, disais juste de demander la photo ou me la supprimer la photo. Je devais remettre une autre photo jamais eu de grosses alertes en disant parce que euh, il faut juste respecter certaines règles mais moi je vois dans, dans tous les membres que j'ai là j'en ai aucun qui s'est fait fermer son compte donc euh, le risque est quand même relativement faible. Il y a eu une période pour être franc en 2017 où ils ont un petit peu euh, pété un câble Amazon et c'est vrai que c'était très très euh, il y avait beaucoup de fermetures mais euh, il y a eu beaucoup de plaintes il y a eu beaucoup de. Concrètement le risque est relativement faible. Euh, il est relativement faible si tu respectes bien avec. Ah bah tiens, c'est le, le coup on revient. Mais euh, bah, c'est quand même pas, c'est quand même pas trop, euh, pas trop risqué. Mais il y a quand même pas mal de potentiel euh, en dehors d'Amazon et surtout après pour les ventes sur Amazon, de, de gérer des, des sites internet en parallèle, c'est quand même plutôt pas mal. Mais moi je le fais surtout pour bah, ne pas euh, forcément euh, bah, faire ce que je fais depuis dix ans. C'est toujours pareil. C'est c'est intéressant de d'apprendre de, des nouveaux trucs. Mmh. Moi, j'aime bien connaître euh, plein, de, plein, de, plein, de, plein de nouvelles stratégies. Donc, ça, c'est stratégique que je connais moins forcément. Mais, euh, mais voilà, ça me, ça me, je trouve ça cool. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça okay. que je développe tout ça. Mais sinon, il n'y a pas un risque si important que ça euh, sur Amazon. D'accord. alors voilà. euh, Ce que je vais faire, c'est que je vais lire une première question. c'est Est-ce que ce sont des produits que tu as achetés et mis en stock avant de les vendre sur Amazon Ouais, ouais, ouais. bah ouais, Sinon, on, on part sur le dropshipping et alors ça, sur Amazon, ça, c'est resté. C'est beaucoup. Euh, tu pars pas mal merde si tu, tu fais du dropshipping. Mm -hmm. Donc ouais, c'est des produits que j'achète. Euh, c'est des produits que j'achète en quantité variée. En général, j'essaye de tourner sur... Euh... Ah, attends, parce que je risque de me connecter sur sur l'ordi le, sur le, sur en même temps. Bon, ça... euh, souvent, c'est des produits que je commence avec 100 ou 200 pièces. Ouais. Et comme il y a une stratégie de marque, il va falloir un minimum de commandes déjà. Euh, pour pouvoir faire euh, bah, ce qu'on appelle du private label, donc c'est-à-dire modifier un peu le produit ou l'étiquetage euh, ou l'emballage, je veux dire. Donc, on va partir sur 200 300 pièces. Mais de toute façon, sur Amazon, si on a une stratégie qui fonctionne bien, on ne va pas partir avec 10 produits parce que le temps de les monter, de monter en référencement à 10 produits, on va vite être en rupture. ce qui fait que ça ne sert à rien. Donc, on part sur des stocks euh, voilà, de 200 300 pièces. Mm -hmm. mais, euh, mais on peut… Euh, mais il faut, il faut moi j'achète les produits, effectivement. Je ne fais pas de, de dropshipping. D'accord. Euh, et Après, une question peut-être un peu plus technique, mais c'est comment créer ces produits avec sa marque. Il faut demander aux fournisseurs de le faire. Ouais, alors, là, bon, ça va être un peu dur d'expliquer comme ça ouais, en deux minutes, je pense. Je pense. En fonction de la quantité qu'on va vouloir lancer, on va euh, leur dire est-ce que vous pouvez mettre le logo sur le produit où est-ce qu'on va pouvoir faire un emballage à mon, à mon marque Donc, en gros, on n'est pas forcément obligé d'avoir le logo sur le produit. Il y a plein, il y a plein de marques, tu as même des marques très connues. Où, au final, les logos ne sont pas forcément sur les produits, mais sur l'emballage. Donc, euh, il va falloir juste travailler l'emballage avec sa marque, tout simplement. Mmh. Ce n'est pas, euh, pas forcément le, le, plus, euh, le plus complexe. D'accord. Ma stratégie, en fait, elle est plus longue au début parce qu'il faut mettre en place, voilà, il faut trouver une idée de marque, il faut trouver une catégorie de produits. Il va falloir euh, chercher une des produits, se différencier. Mais une fois que ça roule, donc on va dire qu'on a les deux, trois premiers mois sont un peu plus complexes qu'une stratégie simple d'achat revente. Par contre, après, une fois que ça roule, c'est vachement plus simple parce qu'on ne peut pas avoir de personnes qui se sur nos annonces. On n'est pas en concurrence sur la même fiche, c'est à dire qu'on va pouvoir mettre nos grille tarifaire, on ne va pas être dans une guerre des prix. Donc, il y a beaucoup d'avantages après, mais il y a, une, il y a un petit cap à passer au début qui est un peu plus complexe qu'une stratégie, on va dire euh, D'accord, d'accord. Pour, pour, pour, pour aller dans la continuité, grossièrement là, pour quelqu'un qui s'en lance donc un PL, private label, tu tu conseilles à quel budget pour démarrer 1500 euros, 1500 euros pour lancer un produit. Euh, je le dis très souvent, ça c'est une question qu'on me pose, mais très très ouais, souvent. J'ai bah, fait j'ai fait même deux vidéos sur ce sujet alors, vu. Je, sur le l'ordi en même temps. Donc ça se trouve je vais avoir un petit bug, je vais être en double, okay. mais euh, je préfère sur l'ordi, c'est un peu mieux que sur le, le téléphone. Ok, ok. Normalement. En je le ah, vois je... partout là. Non, je suis pas, là, je suis te... là. -bas. Je t'enlève, euh, je sais pas si je peux ouais, t'enlèver. Est-ce que euh, est-ce que je, tu me vois d'ici ou pas? Ouais. Moi je te, je te vois. Je vais je vais passer en mode euh, en mode ordi. <rire> okay. euh, tu peux te déconnecter avec ton ah. ordi. Ça. Okay. ça sera plus simple. Là je suis connecte avec l'ordi avec, avec l'ordi. En espérant qu'il n'y ait pas de problématique à elle. Okay. Hein. C'est cool. Tout le monde c'est bon là euh, je pense, tout le monde doit entendre, moi je t'entends bien, je te vois bien <rire> donc n'hésitez pas à dire, ouais c'est bon c'est ok ok, okay c'est parfait okay. Attends, ouais. il y a un petit, un petit souci Top. on va y arriver on va y arriver <rire> ouais, je sais pas quoi. du mouvement, c'est pas le Hop. Normalement, ça devrait être bon. On a des petites euh, problématiques de technique. De direct. j'ai pas de coupure. Vraiment désolé. Il y a pas de mal. Donc voilà. Euh, donc le budget, on part sur du 1500 euros pour lancer un produit plus donc une marque par catégorie de produits. Ouais. Donc imaginons euh, pour faire simple. Euh, je ne sais pas, quelqu'un veut se lancer dans, euh, dans l'épicerie. Parce que ça, j'aime beaucoup maintenant les produits qui viennent, qui viennent de France où on trouve des fournisseurs en France. Quelqu'un veut se lancer dans l'épicerie. Il a trouvé un nom de marque dans, dans l'épicerie. donc Je ne sais pas quoi. Il bah, le déposer à Donc Ça, ça coûte 220 euros ou 210 euros, je crois, pour trois catégories. Donc, l'épicerie plus deux autres trucs. 210 euros. Et après, on va garder un budget de, on va dire, 700-800 euros pour lancer une première commande. Donc, par exemple, 200 pièces à 4 euros d'unité. 100 euros, plus garder une petite marge de manœuvre pour éventuellement un logiciel ou un petit peu de pub au début et en gros on part avec un produit 1500 euros et après ce qui va se passer c'est que les ventes du premier on va faire des bénéfices et avec ces bénéfices là on va soit reprendre une seconde commande avec plus de pièces soit on va prendre un deuxième produit et de fur et à mesure ça nous permet de développer la gamme alors le fait de partir avec 1500 euros il ne faut pas avoir fait un bac plus 10 pour comprendre que ça prendre beaucoup plus de temps c'est le minimum c'est si bien je dis une stratégie comme ça il faut partir avec ouais, 1500 euros pour faire une, une idée de produit de bien développer après les personnes qui partent avec 3-4000 000 euros on peut faire deux produits en même temps donc ça va techniquement deux fois plus vite mm -hmm. donc euh, ouais Et moi j'ai 90% de membres ils partent avec moins de 4000 euros il ouais. y en a très peu au-delà de 4000 d'accord ok euh, attends, il y a d'autres questions aussi ah, a, euh, ce sont des fournisseurs que tu trouves dans la région me ouais alors, pas que. Alors, ça, c'est super intéressant. C'est un truc que j'ai redéveloppé dans Amazon Révolution. Donc, c'est mon tout nouveau programme. J'ai toute une partie se fournir en France. Et je monte dans ce programme un produit que je faisais, que j'ai arrêté spécialement pour moi. Et le fournisseur était à quelques kilomètres de chez moi. Donc, c'est possible. Et je monte même un autre, un autre produit que je faisais dans l'artisanat. Et j'utilisais un menuisier qui était juste derrière mes locaux. Donc, tu peux. Après, quand même 90% des produits que j'ai fait en 10 ans, ils viennent plutôt d'Asie. Parce que j'étais dans la téléphonie et dans les sextoys, on en parlait avec Romain, mmh. on est, euh, on est des, des copains de Chibar, Comme <rire> aussi dans les, les, les sextoys et euh, ça c'est des produits qui venaient d'Asie. Donc j'ai eu des produits qui venaient d'Europe, des produits de okay. France, des produits, j'ai fait un peu tout. Le plus simple, c'est vrai que ça reste euh, les, les fournisseurs en France, c'est quand même super simple. Mais mmh. euh, il y a certains types de produits, dès qu'on va entrer sur de l'high tech, ça va être très compliqué de trouver des trucs en France. Ouais. On a que, en fait, on va trouver que des revendeurs, mais on ne pourra pas faire vraiment de modification de produits chose qu'on pourra faire directement en Asie. D'accord. Euh, par contre, tout ce qui est épicerie, artisanat, moi je pars sur cinq trucs qui sont vraiment faciles à trouver en France. Il y a l'artisanat. L'artisanat, il y a quand même énormément, énormément de trucs à faire. Tous ouais. les trucs à base de bois, par exemple, ça a rien à rien les prendre en Asie. Les Français, on est, les, les menuisiers sont largement capables de le faire et souvent pour moins cher avec des délais plus courts. Ouais. Tout ce qui est artisanat, produits régionaux, produits locaux, ça c'est un boulevard parce que c'est très peu développé. L'épicerie, ça, c'est un truc que je kiffe, l'épicerie, il, il y a des trucs qui ne marchent pas très bien, mais il y a des trucs qui marchent très bien. Parfois, ouais. j'ai fait un coaching avec des membres, euh, on trouvait, sans aucun logiciel, juste en trouvant des produits comme ça, avec, en trouvant les fournisseurs, et tu à 40% de bénéfices net sur ouais. des produits comme ça d'épicerie, ouais, des trucs de dingue. Donc, il y a l'épicerie, après, on aura tout ce qui est marque et licence. Donc là, on va trouver des, euh, des grossisses français sur ces éléments-là. Moi, ouais. c'est les cinq piliers euh, pour euh, manière se fournir en France. Tous les autres trucs, ça va être assez compliqué de trouver des trucs en France où ça va être que des revendeurs. Donc, ça veut dire que là, on va être dans l'achat-revente, mais faire oui. ses propres marques, c'est un peu plus compliqué. C'est possible, mais c'est plus compliqué. D'accord, d'accord. Très, très bon filon. Et après, il y a une question aussi, grossièrement, qui dit « On pourrait décrire le déroulement en fait, d'une commande de A à Z en partant du sourcing, effectivement, et d'ici mais jusqu'à la réception dans les entreprises Amazon, communication avec le fournisseur. Signature, contrat avec le fournisseur, paiement, transport, R. Euh. » Wow. <rire> Grosse question, mais dans les grandes lignes, c'est euh, d'aller sourcer, par exemple, on parlait d'Asie, mais sourcer, et ensuite, quel est un peu le processus, si tu veux, pour mettre en fait, sur Amazon Ouais. Voilà. Alors je vais te le faire court, hein, parce que sinon, oui. voilà. euh, là, c'est un peu complexe. Euh, il, faudra, il faudra que, limite, il faudra que, enfin, on mettra le lien vers ma chaîne YouTube, parce que j'ai une vidéo qui s'appelle les 10 étapes. Donc, as les 10 étapes, où j'explique tout étape par étape. C'est vraiment pour aller plus loin. Donc là, je vais la faire simple. On trouve une idée produit, donc première chose, pareil, on va chercher qu'il y a une catégorie de produits qui nous intéresse. On va déposer une marque, on va chercher une idée produit par exemple dans, dans, dans le foot, dans le football. On va trouver une idée produit, on va réfléchir à la différenciation. On va sourcer le produit très simplement Alibaba ou Dashgate, hein, pas besoin de se prendre trop la tête. Il y a d'autres stratégies, mais déjà pour débuter, on peut faire 1 voire 2 millions d'euros sur Amazon avec Alibaba, donc il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Alibaba, on va chercher un fournisseur, on va rentrer en contact avec lui. On va lui expliquer son projet, donc là, ça va être un processus de, de plusieurs mails. Les Chinois aiment bien répondre à une question à la fois. Ça, ils sont très différents de nous au niveau culture. Donc, si tu fais un, un mail avec cinq questions, il va te répondre à la première et il va falloir relancer plusieurs fois. Donc, okay. c'est une stratégie à faire, à mettre en place. Ça veut dire qu'en gros, il va falloir euh, le rester en contact, donc en contacter plusieurs, voir avec eux au fur et à mesure. Donc, juste dire, là, il poser la question sur la dispo. Après, peut-être sur le minimum de commande. Après, voilà sur les différenciations qu'on peut faire, les modifications, etc. On va dire que ça se passe bien en trouvant un fournisseur qui est OK. On va négocier avec lui. Donc, ça, c'est important. On va négocier soit le prix, soit les conditions, soit les deux. Donc, on va essayer de, de négocier au mieux. On va prendre un échantillon. Les choses, les gens oublient, la majorité des vendeurs oublient de tester le produit avant de le commander. Mmh. Chose très importante. Donc, je demande un échantillon. Si j'ai 3-4 fournisseurs, je prends 3-4 échantillons. C'est un petit coup. Il faut compter à peu près 20-25 euros par échantillon. Mais d'expérience, il vaut mieux mettre 100 euros sur la table et avoir 4 échantillons. Plutôt que commander 200 ou 300 pièces sans les avoir testées ah, avant. Ça, euh, moi, ça m'est arrivé il y a 3-4 ans, j'ai changé de fournisseur sur une coque de téléphone que je faisais parce que je faisais de la téléphonie et j'avais une coque très spécifique avec une, une face en, en, en acrylique et j'avais euh, sourcé un autre gars qui m'avait dit que c'était une face en acrylique. Il m'a envoyé des photos, les photos étaient ok, je n'avais pas testé le produit, je prends 2000 pièces et les 2000 pièces c'était une façade en silicone, chose que je ne voulais pas parce que j'avais déjà fait ça depuis des années les 2000 pièces, impossible de les vendre parce que ça faisait un reflet en fait au soleil. Donc, on ne pouvait pas les vendre. Oh j'ai, heureusement, j'ai bataillé, j ai, j ai, j ai, ils m'ont remboursé la commande, mais les produits, euh, je ne les ai pas vendus. Donc, euh, comme quoi, il faut toujours faire attention, même, euh, même avec l'expérience, pas avoir confiance. La confiance, euh, moi, il n'y a que, je suis un peu comme Saint-Thomas, c'est-à-dire que je veux voir les produits. Donc, un échantillon, une fois que c'est ok, donc on va dire qu'il y a un échantillon qui est ok. Là, on va passer une première commande, soit en avion, soit en bateau, ça dépend du type de produit. Mm -hmm. En général, moi j'ai une règle assez simple, au-delà de 1 kg, on passe forcément par bateau, parce que sinon ça va être trop coûteux. Mm -hmm. Ma limite, c'est 1 kg par produit. Euh, on peut passer éventuellement en avion avant de 1 kg, mais au-delà d'un kg, ça va être par bateau. Ça, c'est pareil, hein c'est un transitaire qui s'occupe de tout. Donc en avion, tu as, as un transitaire, il va le mettre dans l'avion et tu paieras les frais de douane et les frais de TVA au moment de, du paiement à, à la demande française. Mmh. Euh, pour le bateau, ça va être pareil, ça va arriver à un, à un port, il va rendre des volumes à ce moment-là, oui. et après, ça va être un, un, un, un canon qui va te transporter directement au stock Amazon. Pareil pour l'avion, tu peux le faire en, en flux tendu, donc euh, dire, que tu vas te livrer directement au stock Amazon. Okay. Première commande, moi ce que je fais, c'est que je fais toujours un, un transit dans mes locaux, pour voir comment ça se passe la première commande, si l'étiquette est bonne, parce qu'on doit coller une étiquette pour Amazon, quand on demande aux fournisseurs de coller. Moi, j'aime bien tout tester en premier sur la première commande. Je suis assez, euh, je suis assez safe, assez secure comme mec. Je pas trop… Euh, je, voilà. donc, je fais toujours un test comme ça la première commande. Je la teste toujours dans mes locaux pour voir si tout est OK. Euh, et ensuite, donc, ça me coûte un peu plus cher. Évidemment, ça me coûte une dizaine d'euros de plus. Euh, mais je perds une journée parce que du coup, le produit arrive. Je vérifie tout. Et il repart le lendemain ou le soir même si jamais c'est arrivé tôt le matin. Okay. Mais au moins, c'est secure. Et après, c'est stock Amazon. En attendant, le temps de tout ce truc-là, on a fait une fiche produit optimisée. Donc, fiche produis avec des photos optimisées. Amazon, donc le, le, le carton arrive dans les stocks Amazon. C'est les équipes d'Amazon qui le stockent. Donc, ils le mettent dans, dans l'entrepôt. Et une fois que c'est bon, ils, act, ils valident l'offre, entre guillemets. Ouais. Et l'offre est disponible à la vente sur Amazon. Et à partir de ce moment-là, c'est la partie marketing qui va se mettre en place pour faire ça. Bien, bien résumé, plutôt correct. Ouais. Ok. Voilà. Euh, très bien. Euh, alors, il y a quoi Il faut stocker chez Amazon voilà. Euh... J'ai plein de questions. Le truc, c'est qui pose une question. Là. Le truc, c'est que l'investissement économique certains taxes, web pareil compliqué. Tu peux nous rassurer. C'est toujours pareil. Ça, est... La question, elle, elle est assez simple. Ça... Peut-être t'as tu as peur parce que c'est un peu l'inconnu. C'est-à-dire que moi, c'est pareil. Quand je me lance dans un domaine que je ne connais pas, mmh. au début, je flippe. Mais après, moi, je me forme. Je me forme et je me dis, oh, c'était pas si compliqué que ça. On en parlait avec Romain avant, le SEO, ça fait flipper. Tu dis, comment faire une annonce optimisée, comment faire un article optimisé, tout ça. Mais une fois que tu sais, bon, en fait, tu dis, oh, bah, c'est pas si compliqué que ça. L'immobilier, c'est pareil. La bourse, c'est pareil. Ouais. Tous les domaines sont pareils. C'est-à-dire que quand tu ne sais pas, tu as l'impression que c'est super compliqué. Je suis d'accord. Moi, quand on me dit ça, forcément, ah, c'est le bordel hein, chez moi, ça sonne dans tous les sens. <rire> et, euh, et en gros, c'est quand tu ne sais pas, forcément, ben bah, voilà. Mais. C'est pas plus risqué. j'ai viens de dire, vous êtes là, vous êtes avec Romain, vous êtes dans, dans le e-commerce. Euh, monter à un propre site, c'est pas simple non plus. C'est pour moi, je trouve ça même plus complexe. Il y a plus de choses à savoir que vendre sur Amazon. Mmh. Après, l'import des produits, c'est pour ça que je fais toujours une petite commande au, au début. C'est pour ça que je dis aux gens, surtout ceux qui ont un petit peu peur, parce que moi, j'en ai plein sur 1000. Vous imaginez pas le nombre. Malgré le programme, il y en a plein qui ont peur de faire le premier produit. Et je leur dis, dans ces cas-là, faites une commande, toute petite commande, un produit à 1 dollar, vous en prenez 50. On s'en fout de la différenciation, C'est pas un produit, vous n'allez pas devenir millionnaire avec ce premier produit, mais au moins, vous allez comprendre tout le process. Oui. Je leur dis, vous mettez 100 balles sur la table et vous allez voir tout le process. Et à chaque fois, ils ont fait ça et ils me disent, ah ouais, mais en fait, euh, c'était simple. Et hop, derrière, ils peuvent, ils peuvent y aller sereinement. Ah, okay. Donc, j'aimerais te dire, Bruno, si, si tu as, as un peu peur, fais une petite test, toi, fais un test. Tu fais vraiment un tout petit produit, un produit à 1$, tu vas vendre 7 ou 8 euros. Tu vas, tu vas prendre 1 ou 2 euros de bénéfice net. mais au moins, tu verras tout le process. Ouais. Et tu verras qu'au final, rien de compliqué, la douane, bah, au final, les taxes et la douane, tu vas recevoir un, un document et tu vas payer. Mais si tu sais déjà en amont que si tu rentres 100 dollars, tu vas payer 20 euros de frais, de frais de TVA et 20 euros de frais de douane, bah, tu n'as pas de surprise. Tu reçois le papier, tu n'as pas de surprise. Si tu ouais. sais ce qu'il faut compter en amont, ouais. les, frais, les frais FBA, ouais, ils sont relativement importants. C'est entre 7 et 15% de pourcentage sur, le, sur la vente. Et ensuite on va avoir les frais d'expédition Amazon, mais les frais d'expédition Amazon, que ce soit eux ou toi qui les expédie, il va falloir bien envoyer le produit. Donc, au final, ça, ça revient au même, même si tu as ton propre site, tu utilises un frais Colissimo ou, ou, ou je ne sais pas quoi. Ouais. Les frais Amazon, c'est pareil. des frais FBA, c'est même, la même chose. Sauf que tu n'as même pas besoin de l'emballer. Oui. Exact, ils s'occupent de tout après. Donc, ça, c'est plutôt bien. Euh, il y a une question, c'est comment peut-on faire de belles marges sur Amazon avec des produits de l'épicerie inconnus du grand public bah, C'est pareil, il faut trouver des idées, Alors, pas forcément, euh, toi je lui donne un, un, un cas, je ne me rappelle plus moi c'était quoi le produit à 40%, mais euh, ce n'était pas un produit qui était euh, forcément très cher, mais après en épicerie, il y a des produits qui marchent pas, j'ai vu des euh, membres qui m'ont fait des retours, les produits que tu vends à 8 ou 9 ou 10 euros en épicerie, vu que les frais d'Amazon, euh, ils vont prendre plus de la moitié, ou, grosso modo, ce n'est pas très, très intéressant. Après, moi je pense que les produits les mieux, ça va être des produits que tu vas vendre au moins 20 euros. Donc là, mmh. tu vas faire une différenciation surtout par la quantité. Il y a beaucoup de produits en épicerie qui sont vendus sur 100 grammes, 200 grammes, 300 grammes. bah ouais, mais les gens, au final, quand tu étudies un peu Amazon et que tu connais, tu vois que les, les gens, ils cherchent du 1 kilo. Bah, vendu, il du 1 kilo, ça te fera monter le prix et on, les, les, les, les frais Amazon seront, seront noyés dans un plus gros prix de vente. Ce qui fait que ton pourcentage, par exemple, des frais d'expédition seront noyés sur 20 euros au lieu de 10. C'est là où tu vas tirer des marges. Donc, ne pas vendre pas faire de cheap. Moi, je fais rien de cheap. Tout est, tout est cher entre guillemets, mais tout est bien. Ouais. C'est tout est mieux. En général, j'essaie de faire vraiment le mieux que la concurrence, que ce soit mes produits, les programmes, les formations, tout. Mais est, tout est plus cher. Mais, mais aussi, euh, c'est pas, pas la même qualité. Mmh. Ce qui fait que les gens sont prêts à mettre plus cher pour en tout mieux. Donc, ouais, c'est ouais. comme ça que tu vas pouvoir marger. Mais si tu commences à tirer des prix comme prendre du, euh, du euh, lait de coco, par exemple, et faire comme tout le monde, le bah, lait de coco, il est vendu à 10 euros. Et moi, j'ai fait les calculs, les mecs, franchement, s'ils ils prennent un euro par pot, c'est le bout du monde. Même en ayant négocié des prix malades, malade, tu es à un euro par pot. Ouais. Donc, ça fait 10 de bénéfice. net. Ben, moi, sincèrement, je ne suis pas sur un produit comme ça. Ouais. Je ne me fais pas chier à faire une marque, euh, des trucs pour un euro. Non. Ouais. Je préfère trouver une solution, euh, faire un, un truc où je vais gagner 3, 4, 5 euros sur un type de produit comme ça. D'accord. Euh, ouais. Moi, c'est ma stratégie. Ce n'est pas, pas la stratégie, c'est ma stratégie. Ouais, ouais. En tout cas, je, dans tous les domaines, je trouve que Tirer vers le haut, ça te permet bah, d'être plus efficient. J'aime bien ce mot, mais de mettre, quand tu mets quelque chose en place, c'est un truc qui va te rapporter. Donc, pas Et vouloir euh, faire un truc pour, pour un euro. Quoi. Et tu peux faire du PL sur de l'épicerie Bien, sûr, bien okay. sûr. Il y a beaucoup de marques blanches. Donc, c'est le même concept. Mais en gros, tu vas trouver un producteur. Par exemple, je ne sais pas. La dernière fois, j'ai trouvé… Euh, comment ça s'appelle ah, Les bâtons de réglisse. Les bâtons de réglisse. Euh, bah, C'était dans un coaching collectif que j'avais fait avec des membres. <rire> il y avait trois ou quatre membres. Je ne sais plus. C'était quatre, je et on avait fait un, comme ça un coaching collectif et en gros on avait trouvé les bâtons de réglisse et on a trouvé le fournisseur en deux secondes sur, sur internet et on, on s'est rendu compte qu'en fait ils étaient deux ou trois à vendre des bâtons de réglisse et tout venu du même fournisseur donc en gros le fournisseur lui produit les bâtons de réglisse et les autres ils font leur marque et ils demandent au fournisseur de coller les étiquettes etc. les marques blanches il y en a énormément en épicerie ce qui simplifie vachement euh, le, le principe je ne savais pas d'accord ouais, il y en a beaucoup ok bon savoir je ne savais pas euh, alors attends il y en a d'autres avec des mes sur un pièce smartphone j'ai compris ça une question à la fois tu arrives à couvrir les frais de stock Amazon car le commercial m'avait annoncé des prix exorbitants sur les frais de stock Amazon les frais de stockage non les frais de stockage c'est on est à peu près alors, je ne vais pas dire de conneries je crois qu'on est à 10 euros ou 15, euh, parce qu'ils ont changé je ne un rappelle plus de la grille euh, je crois qu'on est à 10 euros du mètre cube par mois et un mètre cube on en fout quand même des produits hein, sur un mètre, sur un mètre, sur un mètre c'est 10 euros pour un mètre cube pas ça qui va truiner, sincèrement, c'est enfin, avoir tes propres locaux, ça te coûte vachement plus cher hein. parce que tu as ta taxe foncière. Si jamais ton, ton propriétaire ouais. mis, tu vas avoir les frais, etc., euh, bah moi je préfère l'externaliser. Il n'y a pas, il n'y a pas, il pas photo, d'accord. Ok, euh, donc Bruno, juste pour te répondre, Bruno, oui, oui, effectivement. Euh... Euh, Olivier expliquait qu'il est réceptionnel à sa première commande et il la regarde et il scoute un petit peu ses produits et il renvoie ensuite à Amazon donc effectivement il, ça passe par chez lui qui contrôle et ensuite il renvoie à Amazon pour voilà, la première commande en hein, ce moment oui oui après c'est euh, automatisé mais je fais toujours moi je suis ça c'est un conseil <coughs> que je donne aussi avec les fournisseurs chinois parce que ça fait quand même 10 ans que je t fait avec eux et j'ai remarqué un truc à part des rares, des, des rares exceptions la première commande c'est toujours nickel la deuxième c'est un peu moins bien la troisième c'est un peu moins bien et arriver à la cinquième c'est le bordel il faut toujours leur mettre la pression. C'est triste à dire, mais avec les Chinois, le jour où tu commences à te relâcher, ils te font de la merde. Mmh. Les délais sont super longs. Ils ne codent plus les bonnes étiquettes ou ils ne pas les étiquettes ou le produit, ça va. il y a toujours des trucs qui ne vont pas. Ouais. Donc moi, j'aime bien, euh, bien souvent leur mettre un petit coup de pression, les mettre en concurrence avec d'autres fournisseurs euh, assez régulièrement. Mais c'est une stratégie qui est un petit peu bâtard, mais qui me permet bah, au moins juste déjà en termes de qualité de maintenir dans, dans le temps. Parce que ça, c'est franchement, euh, c'est vraiment chiant. D'accord. Parce qu'après, à terme, toi, tu fais donc livrer directement aux entrepôts Amazon. Ouais. Mais justement, pour contrôler s'il y a un défaut, comment ça se passe Amazon Ils te le disent, ça Non, Non, je fais un contrôle directement à l'usine. Soit je prends une, euh, un prestataire externe de contrôle de qualité. Okay. Ça dépend des commandes. Quand c'est des petites commandes, quand c'est produit, c'est une commande de 2000 euros ou 1000 euros, je ne vais pas prendre un prestataire externe qui va coûter 100 euros. Ça fait 10 mmh. Donc là, je vais leur demander des photos. Je leur demande des photos. Et en général, les gars, ils bossent quand même bien parce que derrière, il y a quand même un système de notation sur Alibaba qui est comme sur Amazon, qui ne font pas trop de conneries non plus. Puisque mmh. mmh. souvent, les délais sont un peu plus longs, c'est pour ça qu'il faut leur mettre un peu la pression. Okay. Il ne pas être trop cool avec eux. Si les Chinois, sinon, ils, se, ils sont vite, euh, vite européanisés. Quoi. Ils mmh. ont vite les Français. <rire> Je <rire> dis ça, les Chinois, mais les fournisseurs français sont encore pires. Donc, euh, c'est encore pire. Faut les fournisseurs français, dès la première commande, c'est souvent le bordel. À part okay. des exceptions, mais… Donc voilà, il faut toujours faire ouais. gaffe à ça. D'accord. C'est vrai. Ouais. <rire> ok. Euh, alors, je préfère aussi trouver un client et gagner 10 euros que 10 clients à 1 €. Ah, sais... ouais. Pierre, il a raison. Alors, je ne sais pas si c'est pierre lui ou moi, je ne vois que les premières lettres, mais c'est beaucoup plus facile de vendre un produit à 1000 000 € que 100 produits à 10 euros ou 10 produits à 100 euros Ça, c'est oui. clair et net. Il hein. ouais. tu, tu, faut convaincre une seule personne alors que l'autre, il faut convaincre 10 personnes à 100 euros Il faut ouais. mieux vendre des produits chers. Donc, euh, si vous avez le budget pour vous lancer, Lancez-vous sur des prix de vente à plus de 50 euros. Parce que déjà, il y a beaucoup moins de concurrence. Parce que mmh. du coup, le, le, bah, le, le bien lancement, il coûte plus cher. Mmh. Il y a moins de concurrence. Et au final, euh, bah, vous ferez peut-être moins de ventes. Vous aurez moins de SAV. J'ai vu une question comme ça qui disait, bah, c'est encore pire, Louis. Tu as moins de SAV, tu as moins de clients à gérer. Et c'est ce que je disais à Romain. C'est que moi, j'ai dû freiner un peu mon développement sur mon programme. Parce que j'avais trop de monde. Bah, j'ai monté un peu les prix pour avoir moins un petit peu moins de clients. Mais surtout, bah, être plus qualitatif. Donc, mmh. euh, il faut mieux avoir moins, mais de meilleure qualité. Ouais, dans les produits, d'information, c'est valable pour tout. Effectivement. Euh, alors, tu disais juste, Pierre-Louis, la livraison est incluse dans les frais de stockage. Non. Non. Il y a trois types de frais sur Amazon. Tu as les frais de stockage mensuels, donc qui sont à peu près 10 euros par mois du mètre cube. On va avoir les frais d'expédition. Donc là, c'est les frais Amazon FBA, ce qu'on entend souvent. Donc là, ça va être le picking. Donc, euh, par exemple, le stock, il est dans l'entrepôt Amazon. Tu as un mec, un salarié qui va prendre le produit, il va le mettre sur un un tapis roulant, ouais. il va être emballé et il va être expédié. C'est ça les frais d'Amazon FBA, c'est ça. Et après, on a les frais de mise en vente. Donc, c'est un pourcentage sur le prix de vente pour utiliser le service, enfin, pour utiliser la plateforme Amazon. D'accord. Alors, si je vais capter, pour trouver le produit idéal, il faut une bonne marge, un produit qui ne prend pas beaucoup de place avec un fournisseur local. Pas forcément. Mmh. Ça, c'est là tu m'as dit les trucs top. Euh, pareil, j'ai une vidéo où je dis le produit idéal, euh, c'est une toute première vidéo, donc il faudra aller voir sur ma chaîne. Euh, C'était il y a à peu près un an, j'expliquais je, euh, quel était pour moi le, le produit idéal. Évidemment, moi, je préfère utiliser l'avion. Donc, ça va être un produit qui va être plutôt léger, qui sera plutôt solide, mm -hmm. sans obsolescence, etc. Moi, je préfère partir sur ce type de produit. Mais ce n'est pas une vérité absolue. Hein. Tu peux faire des plus gros produits qui fonctionnent bien également. Moi, je préfère les faire venir par avion parce que c'est beaucoup plus facile à gérer. D'accord. Après, si tu arrives à du local, c'est encore mieux. Mais il y a plein de trucs que tu n'auras pas en local parce qu'il n'y a pas énormément d'usines en France, Mais Il ne faut pas. Voilà, c'est un peu fini ce temps-là. Donc, ça a beaucoup de prestataires, tu as beaucoup de revendeurs, mais tu n'as pas beaucoup d'usines qui vont produire des, bah, des, des, de la fourniture, entre guillemets. Des vêtements, par exemple, en France, ça va être galère à trouver. Mmh. Des vêtements, ça va être chaud. Il y a plein de produits, les produits high-tech, les produits à base de, de, de silicone ou de plastique, ça va être assez dur à trouver en France également. Euh, donc voilà, il n'y a pas que ça mais effectivement Catherine, euh, des bonnes marges oui, moi c'est ma stratégie je préfère faire des belles différenciations des belles plus-values et vendre des produits plus chers que mes concurrents mais je vous garantis que ça se vend même moi j'ai des produits où je suis à 30% 40% de plus que mes, que mes concurrents mais l'offre n'est pas du tout la même des fois j'ai déjà la qualité du produit qui peut être différente l'expérience client va être différente donc je vais avoir des bonus, des guides pratiques je vais avoir une garantie je vais avoir peut-être une garantie à vie moi en téléphonie je faisais une garantie à vie sur tous les produits nice. les deux, ça c'est pas la même chose les mm -hmm. produits étaient différents euh, j'avais des grosses différenciations sur la téléphonie mm -hmm. même dans les sex toys j'avais des, des, des coffrets cadeaux alors que les autres les vendaient dans des pochons plastiques pourris moi j'avais des coffrets cadeaux euh, donc les prix n'étaient pas les mêmes mm -hmm. Ils pas du tout les mêmes mais le service n'était pas le même non plus. d'accord oh. ouais, se différencier euh, quels sont tes critères de sélection pour choisir un fournisseur alors ça c'est pareil. Il y a encore une autre vidéo sur ma chaîne YouTube où j'ai exactement je comment tout choisir. En dessous, hein, vous aurez le lien de ta chaîne. Un, un, je crois que ça s'appelle comment choisir un fournisseur sur Alibaba. Ouais. Donc, je vous montre tous les, tout, tous, les trucs. Je regarde l'ancienneté. La, je regarde son taux de retour, euh, son taux de retour par mail. Je regarde ses notes et je regarde ses volumes de vente. Parce qu'en général, plus tu vois des volumes, plus bah, ils ont des meilleurs tarifs en général. et Les gars bossent bien. Donc voilà. Moi, je regarde ces quatre critères-là en général. Ok, intéressant. Euh, j'étais en plus si c'est Amazon qui met les étiquettes euh, tu es factures ça qu'Amazon mette les étiquettes ah oui euh, non alors là c'est parce que es pas... Thierry il n'est pas formé ça se voit parce que tu peux facilement en fait les étiquettes tu les envoies à ton fournisseur c'est lui qui va te les coller gratuitement j'ai rarement vu moi ça m'est jamais arrivé un mec me dire je ne te les colle pas parce okay. moi si je lui dis bah, tu ne les colles pas je ne prends pas les produits okay. Donc, euh, en gros tu lui envoies une, des, les étiquettes en PDF et lui va imprimer, bah, les, les imprimer les coller sur tes produits tu gagnes énormément de temps et derrière, tu gagnes énormément de, de temps en manutention parce que ça n'as ah. pas besoin de le faire. Et moi, ça m'est arrivé comme quoi des fois, j'ai un produit comme ça il y a six mois. Je faisais autre truc, j'ai oublié de lui envoyer les étiquettes. Il est arrivé sans les étiquettes. J'étais dégoûté. Sans sans produit comme ça, sans étiquette, J'ai oublié de se les faire moi-même et j'étais dégoûté. Comme quoi des fois, les, les, les, les cordonniers sont les moins bien chaussés. J'ai oublié de faire oublié ça. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Euh, Est-ce que tu vends qu'en France non, non, non, Amazon Europe, et j'ai vendu pendant 4 ans, de 2014 à 2018, sur Amazon États-Unis. Ok. Euh, c'est un autre, un autre level. Mais j'avais des, vraiment des bons trucs sur, euh, sur les États-Unis, parce que le marché est tellement énorme que okay. même si tu n'es pas tout à fait devant, tu vends quand même. Même des fois, tu vends plus que l'Europe. Donc c'est énorme, c'est vraiment énorme. Et Amazon États-Unis, c'est énorme. Mais ça demande une autre logistique. Alors maintenant, ça s'est beaucoup simplifié, mais moi, à mon époque, la logistique, c'était assez chiant. D'accord. Ouais, c'était assez chiant à gérer. Et quelqu'un qui vend là sur Amazon maintenant, il se met en France, il peut vendre sur les plusieurs marketplaces, euh, enfin plusieurs Amazon en fait. Tu peux les vendre 5 sur... Européens. France, alors l'Angleterre, je vais le me mettre à part. France, ouais. Italie, Espagne, Allemagne. Et donc là pour l'instant, c'est sans forcément avoir de numéro de TVA dans chaque pays. Par contre, l'Angleterre, depuis le Brexit, il faut un numéro de TVA euh, UK pour pouvoir vendre aux États-Unis. Mais j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube qui explique comment avoir le numéro de TVA UK. <rire> ah, j'ai <rire> pensé à tout donc, on ne va pas dire qu'il faut qu'on regarder sa chaîne, mais presque. Donc, je vais te faire encore bien le lien en dessous. Genre, et... non, non, non, je crois que j'ai fait 150 vidéos. Donc, forcément, j'ai traité un peu tous les sujets. Hein. Ouais. Puis les vidéos sont intéressantes. J'ai pas tout vu, mais j'en ai vu pas mal. Et c'est très intéressant. D'accord, ok. Donc, pour les plateformes, on peut vendre sur Amazon, 5 ouais. plateformes Amazon. Euh, alors, attends. Pourquoi la marketplace Amazon n'est pas une autre ouais. C'est la plus grosse. Comme je l'ai dit, en fait, ça a été une évolution. <rire> à la base, quand je me suis lancé en 2009… Amazon, ils avaient déjà l'expédition par Amazon, ce qui était déjà en une en plus. Et déjà, il y a 10 ans, je me suis dit, ah, c'est quand même pas mal ça, parce qu'il faut savoir que, comme nous, on vendait des tout petits produits, euh, la grille tarifaire Amazon n'est pas forcément très intéressante d'envoyer des produits, des stocks Amazon vers euh, la Fnac eBay. C'était à 6 euros. Sauf que nous, on vendait des produits avec un panier moyen à 10 euros. On a vite compris qu'il fallait avoir deux stocks. Donc, on a notre propre stock pour gérer nous-mêmes. Donc, on faisait ouais. l'expédition vers euh, Fnac, CDiscount, eBay, avec notre propre stock, et on avait un stock Amazon. Et, et au fur et à mesure du temps, arrivé à 2013-2014, Amazon a commencé à vraiment exploser. Et c'est à ce moment-là que les ventes ont commencé à prendre des proportions de 70-80% du chiffre d'affaires. Et bah forcément, on va où c'est le plus facile et où c'est le plus rentable. Donc, on a commencé à, à sortir un peu de certaines places de marché. D'autres, on a eu des soucis avec discounts. J'en ferai bientôt une vidéo d'ailleurs parce que discounts ils m'ont mis pas mal dans la merde en 2017 avec leurs services. Donc, eux, ils vont prendre cher dans la prochaine vidéo. Ouais. Euh, donc voilà et, et sincèrement en termes d'efficience de, de, de, de, de plateforme il n'y a, a pas de concurrence il y a la, tu prends eBay tu, à la FNAC c'est pas mal la FNAC a des, franchement c'est une bonne boutique une bonne place de marché ouais. mais ils ont, ils ont, ils ont euh, 4 ou 5 fois moins de, de visites par mois ouais. ils ont 4, alors maintenant avec Darty je pense que ça s'est un peu amélioré parce qu'ils ont, ils ont fusionné ouais. mais moi ouais. j'étais avant la fusion donc moi ouais. je n'ai pas vendu sur la FNAC depuis ouais. mais euh, on avait les résultats pas mal mais ce n'était pas comparable Ouais. On faisait des journées à 300-400 euros de chiffre sur, sur la Fnac, alors qu'on faisait des journées à 3000 sur Amazon, voire 4000. Donc on vendait ouais. 10 fois plus sur Amazon. Donc, euh, parce qu'il y avait quasiment 17 ou 18 millions de visiteurs uniques, alors que sur la Fnac, il y en avait 4 millions. Ouais, ouais, c'est clair. Euh, sur l'argent voilà, en termes de trafic, il hein, n'y a pas, pas tortillé. Hein. Ah non, c'est <rire> clair. clair. Euh, moi, j'avais juste une question en parallèle. Quand tu fais du Amazon FBA, tu peux vendre sur les autres plateformes aussi Oui, ouais, bien sûr. Tu peux vendre sur Cdiscount, tu peux vendre sur Price Minister, tu peux le faire ça Bien sûr. Mmh. Sauf que ça va dépendre de ta logistique. C'est-à-dire que si jamais tu as des produits qui sont expédiés en, équ en équivalent de Colissimo, tu n'as pas d'embrouille. Tu veux te servir du stock Amazon pour fournir directement les ventes de Cdiscount, de la Fnac, etc. Mais moi, la problématique que j'avais, c'est que c'était des petits produits, tu vois, par exemple, comme des coques comme ça, mmh. qui partaient en lettres, en lettres suivies. Oui. Sauf que alors la l'aller, il a un peu changé, mais moi, à mon époque, quand j'avais encore toutes les boutiques, euh, le fait d'expédier de ton stock Amazon vers discounts, par exemple, ça coûtait 6 euros. Sauf que moi, je vendais des produits à 10 euros, Ce qui okay. veut dire que ça me coûtait trop cher. J'ai oublié d'avoir des lettres suivies Donc, c'est pour ça que j'avais deux stocks. Mais par contre, j'avais une autre société où bah, les fameux sextoys, eux, ils partaient en Colissimo. Il n'y avait ouais. pas de problème là-dessus. J'utilisais Fastincom. D'ailleurs, pareil, j'ai fait, fait une vidéo là-dessus où je montre. C'est un logiciel qui te permet, <rire> qui te permet de, de tout synchroniser automatiquement. Et en gros, euh, tu, euh, tu rentres tout dans le logiciel. Et, et, et tu sais que c'est le stock Amazon qui va fournir tout le reste en automatique avec des flux euh, automatiques c'est-à-dire qu'en gros quand ça va te décrémenter ou incrémenter un produit partout enfin c'est un truc de dingue c'est vraiment okay, un truc de dingue c'est l'outil même nécessaire pour le faire ça ouais, bah, ça c'est vraiment un truc de dingue il okay. faut vendre un minimum parce que c'est quand même assez cher par mois ouais. et vendent par mois c'est intéressant mais dès que tu commences à bien tourner c'est vraiment un truc de ouf d'accord, d'accord, intéressant euh, alors, tu commandes sur Alibaba ou AliExpress Car Alibaba, souvent, avec les frais de port, ils sont souvent plus chers qu'AliExpress au final Non, mais parce que AliExpress, tu vas avoir des revendeurs à l'unité. C'est-à-dire ouais. qu'en gros, AliExpress, c'est si tu veux une pièce. Mais nous, on achète 200, 500, 1000 pièces. Sur AliExpress, et tu ne les auras pas, ça. Ouais. Donc, euh, ça n'a rien à voir. En fait. Après, Alibaba reste que des revendeurs. Il faut savoir que la plupart, 99% des vendeurs sur Alibaba, ne sont pas des usines. C'est juste des ouais. revendeurs eux, vont se fournir directement dans des usines, mais ils sont plutôt focalisés sur des commandes bah, de plusieurs centaines, voire milliers de pièces. Après, eux, ils vont travailler directement avec les, avec les usines. AliExpress, on est plutôt sur du revendeur à l'unité. Oui, d'accord. Tu as aussi comme des revendeurs sur AliBaba, je crois, non enfin, AliBaba, il n'y a pas mal de revendeurs, nous. c'est des, euh, des, des intermédiaires, nous. c'est directement Oui, c'est des intermédiaires, pareil. C'est très, très dur. Si tu ne vas pas sur place, tu n'auras quasiment jamais d'usine. D'accord. Mais, euh, mais au final, moi… Pour avoir déjà travaillé directement un peu avec l'usine, bah, euh, les conditions ne sont pas, sont pas les mêmes non plus. C'est-à-dire qu'en général, quand tu vas travailler avec l'usine directement, les ouais. quantités minimums sont beaucoup plus grosses okay. et la différence de prix n'est pas forcément euh, très, très importante. Moi, je préfère perdre sur un produit que je vais acheter, je ne sais pas, 8 dollars. Je vais l'acheter 8,50 dollars chez un revendeur et 7,80 dollars chez le fournisseur. Ouais. Sauf que le fournisseur va me demander 2000 pièces alors que l'autre va me demander que 200. D'accord. Et comme, comme je l'ai déjà dit, je suis assez sûr. Surtout quand c'est des nouveaux produits, je ne prends pas 2000 pièces, je vais en prendre 200. J'ai un peu un poids moins margé, mais le risque est moins, moins important. Quitte après, à… avoir et au final, derrière, quand on va rentrer sur, sur du 1000 ou 2000 pièces, les de, le quart de prix est très faible, on va être sur des quelques centimes de dollars, ce qui fait que euh, ce n'est pas, euh, ouais. pas forcément super intéressant. D'accord. Ok. Alors, je suis le fournisseur qui a le stock depuis plusieurs mois et je ne connaissais Amazon. Je suis abonné sur tous les sites Amazon européens. J'ai interrogé dernièrement le coach Amazon et il ne savait pas si on pouvait se servir du stock Amazon pour fournir d'autres places de marché. Ben non, c'est étonnant. C'est qui le coach Amazon C'est euh, quoi C'est la plateforme. C'est le, le service client Je pense. Bah, tu nous répondras. Alors, si c'est service client euh, ouais, il a dit oui. Ouais, le service client, c'est des tocards. <rire> Je te le dis tout de suite, euh, c'est des mecs qui ne connaissent rien, c'est juste des sons d'artistes. Hein. Donc euh, les gars, tu leur poses une question. Euh, ouais, Là-dessus, ils ne comprennent rien. Ils comprennent rien. Et le pire, c'est quand ils viennent t'appeler pour euh, te donner des cours sur le, les campagnes en, en PPC. Ouais. En ouais. Alors que les gars, c'est des, euh, des tocards. Et ça, c'est vraiment très drôle. Parce que les gars, ils te disent oui, il faut tout mettre en automatique parce que c'est beaucoup plus avantageux pour Amazon. Oui, en enfin, gros, oh, ils n'y connaissent rien. Donc, euh, moi, ça me fait <rire> bien marrer ça. Euh, alors, les commerciales sur AliExpress et Alibaba, ce sont d'énormes open space avec un mec ou une femme devant un PC, aucune usine. C'est ça. Ouais. Ouais. Euh, Alibaba versus DHGate. C'est je... pareil, les deux sont bien. Moi, voilà. ouais. j'utilise beaucoup plus Alibaba, mais j'utilisais beaucoup DHGate avant. Ouais. Les deux sont bien, franchement. Les... Euh... DHGate, c'est en gros ou je crois que c'était particulier comme AliExpress face Non, c'est pareil, c'est comme Alibaba. Ah, ok, je crois que c'était comme. D'accord. Ok. Euh, ok, c'est lui qui m'a appelé. D'accord, pour, euh, pour Amazon, il parlait. Ok, si tu avais un conseil, oui, qu'il y a une personne qui veut se lancer, donc un budget en disant 1500 euros à peu près, quand même, pour créer. Mais essentiellement, ce que j'ai bien compris, c'est créer du PL, donc Private Label, créer ta propre marque. Ouais. Euh, c'est là où tu as plus d'avantages et plus de. de... Ouais, bah, tu te protèges, tu te protèges vachement plus. Il n'y a pers enfin, personne. Si un mec vient, tu pourras le dégager vachement plus facilement. Ouais. Tu vas une stratégie de marque, donc tu vas vendre plus cher. Euh, et euh, donc euh, là il y a une question faut, faut absolument déposer une marque, ça marque idéalement oui, après si tu la déposes pas tu perds l'avantage mmh. de, euh, bah, de protection donc c'est un peu dommage et, et aussi il ne faut pas oublier que créer une marque c'est créer un actif et moi quand j'ai revendu mes sociétés en 2018 je les ai cher parce qu'il y avait des marques et des marques dont une qui était très bien positionnée dans le marché européen sur la téléphonie mmh. ouais. c'est ça que, que mon ancien associé a racheté au final, parce que si tu ne fais pas de marque tu vends que des produits génériques. Ouais. Imaginons que tu veux revendre ton business, ça ne vaut rien parce que n'importe qui peut le faire. Par contre, les marques, là, les marques, ça, c'est intéressant. Donc, ouais. c'est que moi, je dis toujours à mes membres Faites des marques parce que si vous en faites une et qui marche bien, quand vous allez pouvoir la revendre C'est comme un site internet, tu vois. Tu fais un site internet, euh, bah, c'est un actif, tu peux le revendre. Ouais. Un site d'affiliation, tu peux le revendre parce que tu vas créer quelque chose qui ouais. va générer du chiffre. Donc, une marque, ça reste un actif. Donc, moi, je considère que c'est vraiment indispensable. D'accord. Euh, Bruno, il dit 1500 euros pour démarrer toute ta formation. Ah non, là, là, là, là. je t'ai dit que je vendais cher. Donc, non, tu peux pas. 1500 euros avec la formation, non. C'est 1500 euros sur le projet Amazon. Moi, mon programme, il tourne dans les 1000 euros. Donc, euh, en gros, si tu veux te former, plus te lancer, on va être à 2005. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est pareil. J'ai juste fait un petit aparté. J'ai beaucoup de membres qui me disent, enfin, beaucoup de personnes qui me suivent qui disent que c'est cher. Je leur dis, les gars… Réfléchissez un truc. Là, Moi, je ne moi, je forme pas des gars qui veulent gagner 10 euros par mois. Déjà, moi, je suis assez cash. Moi, les gars qui me disent, ouais, je veux gagner 20 euros par mois. Ils n'ont pas besoin de moi. Moi, je forme des gens qui sont salariés et qui veulent changer de vie pour devenir libre. Donc, sincèrement, est ce que 2500 balles pour prendre ton destin en main, c'est cher? Non, c'est rien du tout. C'est que dalle. Et derrière, ouvre un magasin physique et tu vois si ça va coûter 2500 euros. Ça oui. va coûter 100 ou 200 000 euros. Donc oui. 2500 euros pour lancer un business avec une stratégie de marque. Oui. C'est vraiment que dalle. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Euh, il voilà, faut savoir ce qu'on veut. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre avec plus de la Ce n'est pas possible. Dans le <rire> moment, si on veut changer de vie, on ne change pas de vie avec 10 euros. Oh, en ouais. tout cas, avec moi, ce n'est pas possible. On est d'accord. Tu as une question pour toi aussi. On peut payer plusieurs fois. Ouais, alors Là, pour l'instant, il n'y a rien à vendre. C'est-à-dire que là, jusqu'à début juin, le programme est coupé, comme je le disais à Romain. On, a, on est quasiment 1000. Donc là, j'ai fait… il y avait du 1er au 8 mai, il y avait une heure spéciale. Ah, Donc depuis le 8 mai, il n'y a aucun programme de dispo. Il va revenir en juin. Et évidemment, il y a des paiements en plusieurs fois. Il y a un paiement en une fois, deux fois, quatre fois et même huit fois. Mmh. Donc, sincèrement, euh, tu vois, on va tourner sur des, des mensualités à 150 euros à peine. Ouais. Donc, euh, si tu te démerdes bien, normalement, à partir du quatrième mois, même voire le troisième mois, c'est tes bénéfices qui payent le programme. Donc, sincèrement, euh, c'est ouais, voilà. euh, c'est un investissement, c'est exactement ça. Il y a des gens, c'est pareil, une fois, il y a un, truc, il y a, il y a un mec qui m'a fait marrer. Il m'a demandé euh, le prix du programme. Et je lui dis, voilà, il est à 1000 euros. Et il me dit, ouais, mais tes concurrents sont à, sont à 500, euh, je vais chez eux parce que c'est moins cher. Et je lui dis, ah, parce que tu achètes un programme parce que tu achètes un prix, en fait. Tu achètes un programme parce que c'est pas cher. Et là, moi, je suis assez, je suis assez taquin. Je lui dis, bah ouais. sauf que si tu vas acheter un prix, va bah, chez eux. Si tu veux changer de vie, tu viens chez moi. C est, c est, c est... <rire> moi, je n'achète pas un programme pour le prix. J'achète le programme pour ce qui va me permettre de faire. Ouais. Si derrière, encore une petite histoire. J'ai acheté un programme sur l'immobilier il y a un mois. Mmh. Le programme m'a coûté 3000 euros. Mais mmh. c'est pour acheter des immeubles. Allez, sauf que 3000 000 €, le, le premier immeuble que j'achèterai, euh, bah, avec ce programme, il sera largement rentabilisé. Donc, on s'en fout en fait du prix qu'on met de départ. Ça va dépendre de ce que ça va te permettre d'obtenir. Exactement. Donc, moi, je vois je ouais. ça comme ça. Non, mais je mais me je... forme. Tu vois, ça, c'est pareil. Euh, je disais à Romain j'ai pris le programme de Fred Zibet il y a, il y a quelques temps. J'ai pris ouais. un programme sur l'immobilier, un programme sur Instagram. Euh, je me forme pas aux États-Unis. J'ai investi environ 30 40 000 euros par an euh, mmh. sur moi-même. Et je vous garantis que les 30 ou 40 000, ils se transforment souvent en 500 000 euros Donc, mmh. on s'en fout c'est ouais. pas grave, ça dépend ce que ça t'amène. C'est surtout ça qui importe. C'est les bénéfices que tu vas en tirer finalement. C'est ce la valeur que ça va t'apporter sur toi. Exactement. Mmh, mmh. Je suis d'accord. Même un programme à 10 000 euros, si derrière il permet de générer des trucs de malade. C'est ça. C'est pas cher. Non, on est d'accord. C'est la valeur parce que tu peux donner après euh, au programme que tu fais. De toute façon, ça te forme toujours. Et puis sur Internet, peu importe Amazon, euh, le, le référencement, il faut toujours se former tout le temps, tout le temps. Tu apprends ouais. plein de choses. Ça évolue grave. Donc, ça évolue euh... tout le temps. Et après, si tu veux te créer des actifs que tu es à bonne enseigne avec Cédric Hennisset, créer des actifs, il faut investir un peu dans la bourse, immobilier, etc. Ouais, moi je ne moi, suis pas sur ces quatre piliers, mais, ouais. mais lui, euh, ouais, ouais, c'est une stratégie comme une autre, mais c'est vrai que c'est ça qui est intéressant. Et moi, juste une question si tu fais du PL, si ton produit ne vient pas marcher, tu t'en fais quoi Toi, comment, tu, comment tu gères le produit Alors, il n'y a, a pas 15 milliards de possibilités. Déjà, normalement, il y a quand même toute une étude avant, c'est-à-dire qu'en gros, comme on part du principe qu'on va vendre, on vend des produits qui se vendent déjà bien et on les améliore. Ce qui fait que déjà, le risque de ne pas le vendre, il est quand même très faible, sincèrement. Parce que ce n'est pas comme si on partait sur une idée, une supposition. On va prendre un produit, imaginons ça, c'est le top des ventes. Ouais. On va partir sur un produit comme ça, on va dire, ok, on va regarder ce qui ne va pas. Donc, on va regarder les évaluations négatives et on va répondre aux évaluations négatives en essayant de trouver le produit parfait, entre guillemets. Ce qui fait que derrière, si tu mets des stratégies de campagne publicitaire, tu vas mettre en, en, en lumière un produit qui est mieux que ce qui se vend déjà. Mmh. Donc déjà, le risque de ne pas vendre, il est quand même très faible. Et ouais. imaginons, on a fait un peu de surstock, il y a un truc qui ne va pas, on a plusieurs possibilités. On peut utiliser donc les, les moyens que Amazon te donne en faisant des ventes flash ou des promos qui vont te permettre de liquider un petit peu. Et après, dans le pire des cas, alors chose qui m'est arrivée beaucoup en téléphonie, mais c'était parce que j'avais une stratégie avec beaucoup de références et il y avait beaucoup d'obsolescence en téléphonie. C'est pour ça que je, je dis souvent que la téléphonie, c'est assez compliqué, parce qu'en général, euh, on peut avoir des téléphones qui marchent bien pendant un mois puis euh, qu'on va avoir des soucis. Et après, la possibilité, ça va être de euh, les revendre à des grossistes, euh, souvent au Maghreb. Donc eux, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont te, te revendre ça euh, sur le marché ou des trucs comme ça. On peut après les revendre comme ça. Moi, c'est ce que j'osais. Euh, sincèrement, depuis que j'ai arrêté la téléphonie, je n'ai quasiment pas d'invendu ou en tout cas, voilà, pas de, comme je n'ai pas d'obsolescence. Si j'ai un produit qui se vend un peu moins bien, c'est que des fois, c'est un peu saisonnier. J'ai un produit qui est plutôt Noël. Donc C'est sûr qu'au mois de mai, ce n'est pas la folie. Donc là, pour l'instant, il est un peu, un peu stagnant. Ouais. Mais je peux le revendre l'année prochaine, je peux me revendre en 2022, 2023. Donc, c'est pas très rare. C'est-à-dire qu'en gros, on n'a pas trop d'obsolescence. Donc, c'est un peu, voilà, si c'est un peu saisonné, je laisse, je laisse faire. Donc là, depuis un an, je n'ai pas vraiment de problématique de stock. Donc, ça va. Et après, euh, c'est surtout éviter des produits avec obsolescence. C'est ça ah. le, le plus gros risque. D'accord. Euh je veux juste euh, comment euh, on va augmenter ses prix et le truc c'est que certains mecs incompétents vendent aussi des programmes on, c est, c est, c est... on en parlait avec Romain juste avant ouais. que euh, le truc c'est que il euh, y a énormément de formateurs mm. qui, qui sont formateurs depuis deux mois ils ont eu un mois de résultats et ils, ils font une formation alors je vais encore cracher sur le dropshipping mais les dropshippers il y en a énormément qui font ça les gars mm. ils ont fait un truc et on ne sait même pas si c'est vraiment eux et ils n'ont sûrement pas utilisé la stratégie pourrie qui t'explique dans le programme et de la vendent euh, après, concrètement, voilà, sur, on voit sur le long terme, ceux qui euh, ils font souvent des one-shots, c'est-à-dire qu'ils voilà, vont être là pendant 2-3 mois. Et je dirais, il y en a eu des gros qui ont disparu là récemment, mmh. euh, pas forcément dans mon domaine. Il y a eu aussi d'autres qui ont disparu euh, littéralement après avoir euh, vendu des trucs très chers, qui s'exécutent jeunes Et euh, voilà, après, il faut, euh, faut faire attention, il faut se renseigner. Moi, quand je me forme, déjà je me forme souvent avec les meilleurs du domaine, Frédéric Zibet en, I, en SEO, pff, bon. tu sais que tu n'as pas de souci. Le okay. gars, c'est maestro. Dans les SEO, tu sais que c'est carré, okay. donc tu prends son RAM, tu vas les yeux fermés. Ouais, il est bon. Moi, je me renseigne un peu. Il y a des gens, des fois, je suis désolé, mais des, des fois, les clients sont un peu cons. Aussi. Ils vont acheter 3000 euros à hein, une formation à un mec qu'ils n'ont jamais entendu parler. Ils ont vu une vidéo YouTube, ils vont acheter un programme. Ouais. Ah ouais, moi, je me renseigne un minimum. Quoi. Tu vois, je vais voir un peu ce qu'il a fait. Je veux des preuves. Mm. Et moi, j'ai apporté des preuves énormément dans mes vidéos ouais. pour le montrer. Et après, voilà, tu prends ou tu ne prends pas, mais au moins, tu sais où tu vas. Exactement. Euh, alors, est-ce que tu fais du PL sur une niche bien distincte ou sur un produit précis la réglementation européenne impose deux ans de garantie sur les produits ouais. ça se passe oui, sur... il y a des bonnes questions alors as les stratégies de PL il y en a trois il y a trois euh, grosses stratégies on va avoir la stratégie ce que j'appelle euh, un peu fourre-tout donc on a une seule marque pour tous les types de produits euh, ce n'est pas forcément une stratégie c'est la stratégie la plus facile mais par contre voilà, tu as, as une marque par exemple euh, Planiard euh, tu as Planiard et tu vas faire tous tes produits Planiard donc, euh, des sextoys, des couches pour bébé, euh, des stylos, Plania, tout Plania. stratégie numéro 1, Bon euh, pas terrible. Stratégie numéro 2, la stratégie par produit. C'est-à-dire que tu vas faire les sextoys Plania, les, sex toys, euh, les, euh, les couches culottes romains, euh, les stylos euh, Jean-Pierre, Jean etc. Donc, un produit égale une marque. Donc, ouais. Franchement, ça fait beaucoup de marques, ce n'est pas forcément très judicieux non plus. Et la stratégie qui me semble la plus, la plus efficiente, ça va être une catégorie épicerie, une marque en épicerie. Une marque en sport, une marque, une marque en hygiène-santé, une marque en vêtements, euh, une marque par type de produit, une marque en cuisine. Mmh. Ce qui fait que là, tu as quand même énormément de possibilités de faire des produits avec une seule marque. Ouais. Et pour moi, c'est celle que je trouve la plus équilibrée. Ah ouais. ah, c'est une bonne question et une bonne réponse parce qu'effectivement, c'est intéressant. D'accord. Et pour la garantie, bah, effectivement, euh, il, faut, il va falloir garantir tes produits. Euh, deux ans puisque c'est la, la réglementation européenne. Donc après, ça, c'est à négocier avec ton, ton fournisseur de voir euh, si jamais tu as un problème, un problème avec ton produit, bah, de faire un échange standard. Donc Par exemple, si tu as eu 10, euh, je sais pas moi, tu as eu 10, 10 toutes qui n'allaient pas, bah, dans la prochaine commande, tu vois avec lui pour qu'il t'envoie 10 gratuitement. Après, mmh. l'idée, c'est de faire attention sur les types de produits que tu vends. Les produits high-tech, on va surtout avoir des problématiques avec les produits high-tech parce que sincèrement, les autres produits n'ont pas forcément ouais. des grosses problématiques de, de garantie. Les produits high-tech, oui. Donc C'est pour ça que je dis souvent de ne pas forcément euh, partir sur du produit high-tech ou alors du produit high-tech high-level. C'est-à-dire qu'en gros, des trucs assez chers, mais pas faire du cheap en high-tech parce que là, vous, vous risquez d'avoir oui. pas mal de problématiques. Et moi, j'ai euh, pas mal de membres qui ont commencé avec ça avant de, de prendre le programmes, Donc, c'est des gens qui avaient déjà ça. Parce qu'un autre fournisseur qu'on connaît <rire> leur avait dit de faire ça, qui était une idée géniale, de vendre de l'high-tech à 3 euros, tu sais, des trucs vraiment pas cher. Sauf qu'on avait des taux de, euh, de, euh, de fonctionnement de 20 à 25 Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Oh, C'est normal. que tu avais euh, un tiers du stock ou un cinquième du stock qui n'était pas bon. Ouais. Et, euh, et là, le fournisseur, euh, là, tu peux pas... Euh, il voilà. faut changer, il faut faire un meilleur sourcing, etc. En gros, euh, voilà. le high-tech, il faut faire attention. Moi, j'aime pas trop, trop le high-tech. C'est pas trop un truc qui me... Qui me botte. Une botte des masses. OK. Euh, on a fait le tour de pas mal de questions. Euh, je fais juste un parallèle. J'avais beaucoup aimé une vidéo que tu avais faite sur euh, aussi, là c'est un peu parallèle, mais l'expatriation. Tu parlais de s'implanter sur les sociétés. Et j'ai trouvé la, la vidéo très intéressante, marrante et en même temps euh, avec un bon fondement. Parce qu'une fois qu'on commence à faire du chiffre d'affaires, on a tendance à vite vouloir euh, prendre la poudre des Mais je conseille aux gens d'aller voir cette vidéo parce que tu répondais bien à la question. Et je trouvais que c'était intéressant. Ouais, euh, alors je ne me rappelle plus exactement ce que je disais dans la vidéo, mais euh, c'est pour revenir un peu sur les questions qu'on me pose souvent. Il y a des gars, alors ça c'est pareil. Alors après, on va dire que je suis assez taquin, mais c'est vrai. Les gens, des fois, ils réfléchissent pas. Ils n'ont pas fait un seul euro de chiffre d'affaires, mais ils veulent les se barrer. Je leur dis, mais les gars, vous n'avez pas fait un euro. Je fais, qu'est-ce que vous voulez vous barrer euh, Ce n'est pas intéressant. Il faut savoir un truc, c'est que, là, encore une fois, la méconnaissance fait dire des bêtises. La France est un paradis fiscal quand on est en société. Je dis bien en société, attention. Quand on <coughs> commence à générer un chiffre d'affaires de 30 000 euros par mois, à peu près, ce qui est rien. Franchement, 30 000 euros, ce n'est pas énorme. 30 000 euros de chiffre d'affaires, allez voir un avocat fiscaliste, un bon avocat fiscaliste. Et dites-lui que vous voulez mettre en place un système de holding. Quand vous allez mettre en place un système de holding avec plusieurs sociétés, je peux vous garantir que la France, ça va être le meilleur paradis fiscal que vous trouverez dans le monde. Okay. Parce que vous allez pouvoir faire des optimisations qui font que vous paierez quasiment plus d'impôts et vous pourrez faire passer énormément de charges perso mm -hmm. grâce à vos holdings. Donc c'est très très intéressant de faire ça. Moi, c'est ce que je suis en train de mettre en place là. Mm -hmm. Alors, en tout cas, c'est complexe. Mais je peux vous garantir que je ne vais pas partir. Hein, parce que mm -hmm. je absolument à <rire> rien de partir. Eh, sachant qu'ici, je vais avoir des optimisations de malade. Ouais. Tout en étant dans l'égalité, 100%. En cas de contrôle, il n'y a aucun souci. Parce qu'il faut connaître, mais il faut avoir un bon avocat. Okay. Voilà. Tu es situé où, toi, Olivier Dans la région parisienne, là. Ok. D'accord. Euh, voilà, je faisais le parallèle, j'avais beaucoup aimé cette vidéo et c'était très vrai. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent demander, oui, comment on fait pour s'exquiller. Ils ne font même pas un euro de chiffre. Euh, je trouve ça marrant, et c'est pourtant très vrai. Mais bon. Donc euh, ça, ça c'était bonne Mais en tout cas, je conseillerais vraiment vivement à tout le monde de regarder beaucoup de vidéos, parce qu'il y a beaucoup de questions qui étaient intéressantes. Il y a beaucoup de questions qu'elle t'avait déjà répondu en vidéo dans, sur ta chaîne YouTube. Euh, il y a beaucoup aussi de ce que j'aime bien les tutoriels que tu fais sur les scripts. Euh, et ils me disent, il me dit il y a pas mal de, de, de, de, de tutoriels que tu montres, que tu t'expliques. Donc c'est intéressant. Donc je conseille aux gens d'aller voir sur ta chaîne YouTube. Je mettrai donc le lien en dessous. Et euh, juste dernière question, c'est quoi Tu parles de holding Ça, c'est plus dans le montage fiscal. Ouais. Mais euh, c'est pareil. Là, ça fait peur parce que tu ne connais pas. Mais de toute façon, euh, concrètement, c'est pareil. Hein c'est n'est pas compliqué. Hein tu vas créer des, des, des, des, des structures, enfin, euh, euh, fil, une structure mère et tu vas, tu vas générer les flux entre les structures. Oui. T en oui. avoir des déficitaires, des, des excédentaires et derrière, euh, tu vas réguler comme ça. Puis à ce niveau-là, je dirais que tu te fais accompagner ah, mais t'es obligé, t'es voilà, obligé. Du coup... Après, ça va dépendre, mais sincèrement, dès que tu vas créer une holding, mmh. déjà, moi, je vous conseille plutôt d'aller voir un avocat fiscaliste plutôt qu'un expert comptable. <coughs> oui. Parce que ça, c'est pareil. La petite chose, ça, c'est entre nous, mais sincèrement, les... que ce soit un expert comptable ou un notaire, il va travailler pour l'État. C'est-à-dire qu'en gros, il ne va pas optimiser vos, vos business. Alors que l'avocat fiscaliste travaille pour vous, parce que c'est vous qui le payez. Ce qui mmh. fait qu'il va vraiment vous donner des conseils qui vont vous permettre d'économiser de l'argent. Un, un, un expert comptable, moi, j'en ai un, mais je lui dis juste de faire les écritures qu'on voit avec mmh. l'avocat. Parce que sinon, il va vous faire payer. Ouais. Il, va, il va vous faire payer pour que l'État, il n'ait pas de problème avec l'État. Ouais. Vous n'aurez pas d'optimisation fiscale avec un expert comptable. Par contre, quand un avocat fiscaliste, oui. Et là, je peux vous dire que ce n'est plus du tout le même niveau. Par contre, moi, je vous, conse enfin, je vous conseille de faire minimum 30 000 euros de chiffre d'affaires par mois parce que sinon, vous n'allez pas optimiser grand-chose. Parce que ouais. ce quand même pas grand-chose. Il ouais, faut que ça veille le coup aussi. donc. Euh, ouais. parce, parce que ça, ça coûte quand même assez cher. <rire> C'est-à-dire que… Un, un bon avocat fiscaliste, vous, vous allez lui dire bonjour, il va vous dire ça va vous coûter 500 euros, ouais. et après on va être sur du 300 euros de l'heure hors taxe. Hein. Donc euh, ça, va, ça va vite. Si ouais. vous faites 30 000 euros de chiffre et vous faites je sais pas, 5 000 euros de bénéfices net, c'est vraiment le minimum. Pour moi ouais. c'est le minimum. D'accord. Expert comptable, mais a... Pas forcément. Ouais. C'est juste qu'il va, il va interpréter les choses, euh, il va servir des lois en, en notre faveur. Alors que l'expert comptable, il va servir des lois... Pour l'État. C'est la vrai. différence. Mais tout ce, qui, tout ce fait, est fait, c'est tout à fait dans les règles. Il n'y a, oui, a aucun problème, aucun problème mais c'est juste qu'il va utiliser les bons leviers pour toi, tout simplement. Ok. Ok, ok, très bien. Euh, je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. Je ne vais pas te monopoliser plus longtemps. Euh, en tout cas, c'était très cool. Ça a permis de faire un retour sur, euh, sur Amazon. Ce que je ferais, c'est qu'en off, je te demanderai tous les liens que tu veux que je fasse apparaître. Je mettrai tous les liens en dessous de la vidéo. Il y aura okay. notamment déjà ta chaîne YouTube parce qu'elle est très intéressante. Vraiment, je pensais vivement d'aller la voir. Et puis, je mettrai bah, tous les liens que, que tu juges nécessaires. Donc, vous pouvez retrouver donc, Olivier sur ces liens-là et puis sur sa chaîne, son groupe sur Facebook est assez actif quand même, sur YouTube surtout. Euh, en tout cas, je te remercie vraiment d'avoir participé encore une fois. Merci à vous. C'était intéressant et, euh, et puis sympa d'échanger. Parce que j'ai fait intervenir d'autres experts au, au préalable que je connaissais déjà. J'avais déjà rencontré lors de soirées parce qu'on faisait beaucoup de soirées webmaster à, à l'époque. Et, euh, et là, bah, tu es un peu le premier que j'ai interviewé je ne connais pas euh, personnellement, mais euh, c'était plutôt très sympa. Et, euh, et je pense que ça va donc, euh, certainement attirer des personnes vers toi ou en tout cas s'intéresser à Amazon FBA. Euh, donc je pense qu'il y a plus d'autres questions. Ouais, ça... À partir de quand on pourra adhérer à ta formation Il a dit à peu près mi-juin, ça ouais, ouais, Je pense qu'on va ouvrir début juin, euh, puisque j'ai fait un, un, un, un programme pour euh, Cédric à Nice ouais. et euh, je pense qu'on va avoir pas mal de gens qui vont me contacter, puisque bah, du coup j'ai fait tout un module e-commerce pour lui. Ça ah euh, oui. va arriver fin mai, début juin et là, à mon avis euh, je avoir, sachant que je les ai vraiment éclatés j'ai fait ça toute la journée euh, là-bas, quand j'étais à l'île Maurice je pense que je vais avoir pas mal de gens qui vont me, me contacter donc on me reverra sûrement à ce moment-là ok, ok grosso okay. modo, euh, courant, euh, courant juin d'accord, tu vas être dans la mailing list de, de Cédric Anissette euh, je pense je ne sais pas comment il va trop diffuser mais euh, on verra, okay. je ne pas exactement c'est un bon point pour toi ok, et ouais. toi tu n'es pas intervenant aussi à la QNR Si, si, je suis intervenant euh, donc avec TerraTrace en octobre ouais. euh, sur un sujet Amazon et je serai aussi intervenant chez Alexandre Ross euh, au mois de décembre là, dans, son, euh, okay. dans son premier à Paris. Ville succès, ok. Et à mon avis, aurais, aurais, je pense qu'en 2020, j'aurai pas, pas mal de demandes également parce que du coup, ça fera deux, deux, gros, deux grosses conférences où j'aurai été visible. Donc je pense que ouais. ça, c'est un truc qui me plaît bien. Conférence, euh, conférencier, c'est peut-être un truc euh, qui m'intéresse pour euh, 2020-2021. D'accord. Je me bien ça. Ah ben intéressant. ça C'est un, bon, un bon domaine. C'est autre chose qu'Amazon, mais du coup, c'est un bon domaine parce que du coup, tu t'expliques ça devant tout le monde. Enfin, tu as les gens physiquement qui sont là. ouais ça, c'est cool. Donc, ça, c'est classe. Hein. Ouais. Ok. Euh, bah, écoute, je vais doucement te laisser. Merci beaucoup, Olivier, encore une fois. Je, mettrai, donc, je te donnerai tous les liens. Enfin, où je mettrai la vidéo, je te montrerai et je mettrai tes liens en dessous. Puis après, les gens te contactent et adhèrent à ton groupe. En ils sont grands. Ok. Pas euh, tout voilà donc merci encore à toi et puis ben bah, écoute euh, au plaisir, on échangera je t'enverrai un message sur Messenger pour les yes, de et puis voilà OK Merci à vous merci, merci à toi bonjour. à plus salut, tard. à bientôt au salut Olivier ciao ciao